Les entrepôts permettent de stocker des données de recherche, d'y accéder et de les réutiliser. Il existe différentes catégories d'entrepôts. Les entrepôts propres à un éditeur, à une discipline, à une institution ou multidisciplinaires. À cela s'ajoutent d'autres particularités. Certains entrepôts acceptent tous les jeux de données, qu'ils soient ou non liés à des publications. D'autres n'acceptent que les données sous-jacentes à des publications. Des entrepôts mixtes reçoivent à la fois des publications scientifiques et des jeux de données, liés ou pas aux publications déposées. On dit aussi de certains entrepôts qu'ils sont de confiance, car ils répondent à des critères de qualité. Ces critères leur permettent d'être certifiés. De nombreux entrepôts ne sont pas certifiés, mais sont cependant largement reconnus par la communauté scientifique. Alors, comment trouver le bon entrepôt L'une des solutions est de passer par un annuaire qui recense des listes d'entrepôts. La recherche d'entrepôts pourra alors y être filtrée par critères. L'on peut distinguer différentes catégories d'annuaires disciplinaires, multidisciplinaires et mixtes, qui contiennent à la fois des archives ouvertes et des entrepôts.